aujourd'hui ici pour euh, protester contre les, les conditions de vie qu'ACM euh, nous afflige à la tour d'Assas, au manque de respect dont on fait preuve depuis des années, et, euh, au ghetto en fait qu'ACM est en train de, de reproduire euh, à la tour. Et voilà on dénonce juste ce genre de conditions malsaines et euh, qu'on demande juste à vivre, on demande juste à avoir le droits corrects et à avoir des conditions de vie normales. C'est 40 ans qu'on là-dedans, voilà. Il y en a deux familles, trois familles par, un, par, un, par, un, par un, Voilà on font quelque chose, sinon on va essayer d'intégrer de... à de justice. Saint -Saint la justice. ACM est foutu Tour d'Assassin, c'est à la rue ACM est foutu Vive Tour les femmes <Saint> Vive les femmes qui font Parce que de vivre dans des états comme ça, euh, c'est juste plus possible à un moment. et euh, Avec un tel degré de dénigrement face à, à des personnes, euh, je pense qu'il est temps que, que ça change, tout simplement. Que notre quotidien soit, soit meilleur.